Bonjour à tous, je suis Pauline, je suis coach de vie. J'accompagne les adultes, les parents et les adolescents à trouver l'épanouissement dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif, quel qu'ils soient. Quand j'ai contacté Virginie, j'avais lancé mon activité peu de temps auparavant, quelques mois auparavant. Euh, j'avais vraiment besoin d'un accompagnement global pour euh, à la fois prendre du recul et avoir un regard extérieur sur tout ce que j'avais pu mettre en place seule et aussi euh, mieux structurer, mieux formaliser mes offres, euh, avoir une, une vraie stratégie de contenu et une vraie stratégie d'acquisition. Euh, grâce à ce coaching, j'ai pris conscience de la valeur de ce que j'apporte, de mes accompagnements euh, et j'ai pu mieux le formuler euh, sur mon site et à travers euh, mes offres et mes contenus. Euh, J'ai aussi gagné euh, en structure. Euh, J'ai pris des habitudes de, de travail, euh, ce qui me fait gagner euh, beaucoup de temps et euh, qui allège beaucoup le stress. Euh, J'ai mis en place plein de choses euh, pendant ces trois mois, euh, que ce soit sur mes réseaux sociaux, euh, sur mon site. J'ai créé un, un guide gratuit à télécharger, etc. Euh, et je suis beaucoup sortie de ma zone de confort, mais petit à petit, avec les encouragement de, de Virginie. Donc ça, c'était top. Euh... Le plus de cet accompagnement et le plus de, de Virginie, je dirais, euh, évidemment, sa grande disponibilité, euh, notamment à travers le, le WhatsApp. Euh, elle est très réactive, donc c'est super parce que quand on est en, en mode projet et qu'on a une question brûlante, euh, avoir la réponse très, très vite, ça aide beaucoup. Euh, et puis, en cas de, de petit coup de, de mou, de baisse de motivation ou de victoire, de réussite, on ne on se sent pas seul euh, et c'est chouette de, de se sentir épauler euh, et de pouvoir partager avec elle. Euh, mais plus encore je dirais euh, cette alliance entre euh, le côté hyper pro, hyper carré, euh, sa grande expertise et à la fois euh, tout ça sans prise de tête. Euh, on rit beaucoup pendant les, euh, pendant les séances euh, et puis c'est vraiment dans la bienveillance. Elle nous pousse euh, à sortir de notre zone de confort justement, mais euh, elle sait où sont les limites euh, et elle ne va pas les au-delà, euh, donc il y a un grand respect euh, de la personnalité de, de sa cliente, de sa coachée. Euh, enfin, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et c'était très appréciable, j'étais très à l'aise euh, pendant ces trois mois d'accompagnement. Euh, et le dernier petit plus, ce serait les astuces de geek. Euh, à chaque séance, il y avait un nouveau truc qui me, qui me sauvait la vie et qui me faisait gagner beaucoup de temps et que j'utilise encore euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment trois mois super. Euh, un accompagnement vraiment d'une grande qualité. Euh, voilà, merci beaucoup Virginie.